Aujourd'hui, manifestation interdite Barbès. Je vais rentrer chez moi tout de suite, prendre mon sac à dos, je vais prendre mon casque GoPro, je vais le tester. La caméra sur la tête pour une première fois. Je ne connais pas le rendu que ça va donner, vous verrez avec moi. Je vais prendre aussi mon Canon 5D Mark II. C'est un choix personnel depuis le temps que je voulais tester cette caméra. Donc euh, je vous laisse regarder la vidéo qu'on appelle ça Street Photography. Oui. Est-ce qu'il y a un autre euh, manifestant là-bas ou non Oui, c est c est, fini. C ils ont coupé, c'est bloqué. Il y a, oui. il y a oui. encore Ils ont coupé. Ah, je ne peux pas marcher Si, si, vous pouvez y aller, tout seul. Qu'est-ce qui se passe là-bas Non, ils suivent le petits groupes. Ils suivent le petit groupe. Ah, en fait, les petits groupes. Non, mais ils Non, dès qu'ils voient quelqu'un de, de speed, ils vont m'interpeller. Ils vont attaquer Il faut se mettre comme ça Ils sont conditionnés à avancer vers le, les mouvements de foule D'accord Si vous courez, ils vont automatiquement se, se mettre sur vous Parce que vous, êtes, vous, vous courez Ils sont conditionnés pour ça bah oui, genre, Si vous euh... marchez, ils savent pas quoi faire, ils vous, ils vous dépassent Ah ouais d'accord bah, J'avais pensé à prendre du, du sérum Phi pour les... Bah, vous avez bien fait, j'en ai dans mon lacrymo, sac mais... Si si, il faut, il faut, ouais. il faut je vais aller prendre quelques plans là-bas intéressants. Ouais, ouais, bon, ouais. bon, bon courage à vous et, vous... et bonne journée. Bah ouais, bon courage, à toi, à toi. Merci. Merci.